J'ai commencé à avoir de l'expérience dans la vie. Les gens sont des bluffeurs. Je suis allé à la salle le 3 janvier. La salle, Pleine, un exercice, non Le banc plein de sueur de fion mon frère Ah là pour sentir la testostérone Et les hommes en sueur c'est Le paradis de ma gloire tu vois Par contre j'y retourne le 17 janvier Et là il y a un peu moins de monde bizarrement hein. Ah là les gens euh, les résolutions du nouvel an Parce que tu t'es mis une mine et tu t'es dit Cette année je vais être un peu plus natif Je vais aller un peu plus à la salle ah c un pas tenu, hein. Après bon au niveau pas tenir à la salle T'as un exemple ici même hein, Parce qu'il y a des gens ils font plein de résolutions ils tiennent pas Moi par exemple j'ai dit une de mes résolutions c'était d'arrêter la drogue Non je rigole je rigole je comprends pas de drogue. C'est juste qu'en en fait, là, ce que je vais faire, ça Je pense qu'il faut être incroyablement drogué pour répéter les mêmes actions que le bonhomme que t'es en train de regarder. Non, parce que regarde-moi ça, là. Je, je suis sur Infinite Warfare. Je suis. Regarde-moi cet accueil. Regarde-moi ce niveau. Je suis niveau 18. Les, les, les statistiques 472 kills. Alors autant, je suis venu vous faire la petite pleureuse sur Modern Warfare. Ouais, je joue plus trop, machin, j'ai perdu du niveau. Autant, autant lui, je peux vraiment dire, gros. J'y ai passé deux heures. J'ai passé deux heures Bon du coup je pense du coup que tu as, as compris hein Aujourd'hui on va partir en couille On va aller euh, sur Infinite Warfare On va essayer de faire une game Puis après on va vous raconter des conneries Tout ça, allez c'est parti En fait moi ce qui me fume si tu veux C'est que quand tu dis d'un jeu qu'il est mauvais Même quelques années après Tu vas avoir quelques personnes Je le sais dans les commentaires il y en aura Des personnes qui vont essayer de trouver du réconfort Des personnes qui vont dire Est-ce que je suis le seul qui trouvait le jeu pas si nul que ça Ouais, ouais, ouais Franchement ouais je pense que t'es le seul non, t'es pas le seul, il y avait forcément quelques personnes qui ont... Il faut tout pour faire un monde. Et même moi, si tu veux, j'ai été dans l'indulgence, hein. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais allé à Los Angeles, c'était la première fois que j'y allais. Tu vois, Activision, ils viennent et ils m'envoient un mail, tu vois. Moi, je suis dans mon trou à RAD Black Ops 3. Et on m'envoie un mail, ouais, tu veux aller à Los Angeles. Moi, dans ma tête, c'était la... Waouh, ouais, la folie, tu vois. Et là, j'y vais et... Franchement, je me rappelle quand... Quand IW, tu vois, on commençait à voir les premières images, on sentait la douille. On, franchement, je crois qu'on sentait la douille. Ça m'a fait l'effet Call of Duty Ghost, hein. Call of Duty Ghost, j'ai vu les premières images, j'ai compris qu'on risquait de prendre petit dégueul dégueulis sur le coin du visage. Bah, IW, c'était pareil. Mais tu vois, entre-temps, moi, Code, c'était devenu un peu... Euh, bah, ma vie, si tu veux, tu sais, je gagne ma vie comme ça. C'était mon, mon métier. Une passion devenue un métier. Wow. De paroles si profondes. Donc quand j'étais allé le tester, je me rappelle, j'avais réussi à le trouver pas si horrible. Et en vrai, je pense que c'est un peu le résumé du jeu. C'est que c'est pas... C'est un mauvais Call of Duty, mais c'est pas forcément un mauvais jeu, tu vois. S'il s'appelait pas Code, il aurait sa petite communauté. Mais voilà, tu as vu qu'il venait à, à, à, juste après Black Ops 3, je pense qu'il a eu encore un mauvais... Mais le jeu était mauvais. Non, mais sans déconner. Beaucoup trop futuriste, des robots partout et tout. Après, j'ai vu des frérots, ils disaient que la campagne était pas mauvaise, malheureusement... La campagne, c'est pour les vrais fans. C'est pas pour les tocards comme moi qui euh, skip totalement cette partie-là. Bon, vous allez bien ou quoi Mais je tiens quand même à dire que je soutiens cette, euh, cette démarche de réconfort, tu vois. À essayer de voir si vous n'êtes pas les seuls à partager une certaine opinion. Même si celle-ci est impopulaire. Vous me faites penser aux mecs qui font des plans à trois, deux gars, une meuf. Ah, c'est trop fort. Vous avez un mental de fou. Hein. Je sais pas si il si y en a qui sont concernés, mais vous êtes trop forts. Moi, au début, je pensais pas qu'il était possible que des bonhommes... Nick, l'un à côté de l'autre la même femme tu vois moi je pensais que c'était l'un après l'autre tu vois l'un dans la chambre l'autre dans le salon et puis après l'autre il finit il sort et il tape dans la main en passant la serviette sur l'épaule comme dans SmackDown Tag Team tu vois <rire> bah ouais frère le teamwork c'est comme ça hein. il y en a un autre là Wouh, le petit rib. le petit trip de Zach let's go oh je suis l'eau. je suis l'eau. je suis l'eau. Let's go Allez, encore un kill, j'ai mon drone. Un kill, j'ai mon drone. Un petit drone, c'est stylé quand même. Les drones, quand il va aller 500 points, 5 kills pour un drone, mon gars. Oh, non, Ouh, un petit drone, c'est parti. Hop. Le petit triple, encore une fois, ça va arriver là, ça va arriver là. Regarde, ça va arriver là, je connais trop le jeu. Ouh, ça va arriver là. Je connais trop le jeu, c'est ouf. Hein. Score c'est un streak ça. D'accord, tiens, je, je suis à 100 points du gardien Est-ce qu'on peut faire du sale On va essayer de faire du sale, tiens Oh, c'est bon, j'ai un gardien Wouhou Oh mais je suis... Eh, eh, eh On calme le Zach Nani, s'il vous plaît Tiens, on va appeler le gardien, hop, hop Bon, je rentre de Pologne, les gars, c'était lourd Non, vraiment, je, ça fait plusieurs jours déjà que je suis rentré de Pologne Mais la Pologne, c'était énervé. Je, je, je, en... enfin, je, je suis en train de vous préparer une vidéo Je tente un format Je vais être honnête avec vous, je me permets de tenter un format euh, parce que j'étais avec euh, madame D'ailleurs il y a certains passages où on verra madame dans la vidéo Je compte sur vous hein Vous n'êtes pas des animaux, vous n'êtes pas des singes euh, vous, vous êtes respectueux dans les commentaires s'il vous plaît <rire> Moi j'ai jamais trop montré tu vois ma vie privée etc Pour une fois je conseille à le faire un petit peu Je vous fais confiance mes frères et j'ai tenté du coup un format, hein, parce qu'il faut bien que je finisse ce que j'étais en train de vous dire je suis en train euh, J'ai tenté un format, euh, bah, j'attends que le monteur me donne le rendu mais je sais qu'il va être bien C'est un format vlog, euh, bon après c'est rien d'exceptionnel, hein, je te dis pas c'est euh, la dinguerie de l'année Que j'ai été hyper innovant ou quoi tu vois mais c'est un vlog moitié moment direct de là-bas, moitié euh, Voix off. Voilà, j'ai fait de la voix off, ça m'a fait bizarre. Au début quand j'ai fait la voix off, j'arrive devant le micro, je me prenais pour Barry White, go Thierry Gilardi en train d'essayer de faire du storytelling, mais au final c'était archi lourd et, euh, et ça rend bien. Donc c'est vraiment un petit vlog mixé comme ça, entre des moments vécus là-bas, et c'est pas tu sais le petit euh, des vlogs un peu plus classiques en mode tiens là je suis là et là je suis là et là je mange et là je vais voir si, et là je me gode le cul. Bref. T'as un peu compris euh, la finalité de ce que j'étais en train de te raconter. Eh, on est en train de perdre, là Mais je tombe qu'avec des gens nuls, là Fuck les jeux vidéo, c'est devenu trop dur, les jeux d'équipe, c'est devenu trop dur C'est comme là, là, la S10 de League of Legends, elle a repris Catastrophique Ah, je sais pas si, si y en a qui jouent à League of Legends, mais pour ma part, catastrophique. Hein. Je suis en 0-3, impossible de gagner une game, c'est la mort. Hein. Gardien ennemi en approche, c'est... Nous sommes officiellement morts, hein. je tiens à le dire. Au cas où des gens en aient douté, tue-le tu l'as Regardez, il la tué toujours pas La feed La feed Beast mode machin, il y avait deux alliés autour, ils l'ont pas tué Oh Oh les tubes. Alors, 28, 12, 10, 11, 1, 18, 1, 15, 6, 21 Allô je, je demande un like pour aider ces jeunes en détresse. Non, dommage. J'ai essayé de porter mes couilles, malheureusement, il y a des gens qui n'étaient pas trop pour. Il y a des gens, leur particularité, c'est vraiment de prendre ton bonheur et de le tordre en deux, gros. Oups, allez. Oups, gang Oh mon dieu, ce que t'as pris. Oh mon dieu, encore, encore, encore. Un petit drone, un petit drone, un petit drone. Oh là là, le 6 c'est Ritchie, c'est moi-là, je peux pas faire mieux 35-14, 2-18-1-23, mon dieu Woo Bon, du coup, les gars, je vous remercie du suivi sur euh, les euh, dernières séries que j'ai fait. Voilà, au oh, 43 ans, il y a un mec qui était chaud en face. La série FM, elle vous a fait kiffer. Euh, pareil pour la série Code. Jeudi, là, comme ça, euh, petite propagande de fin de vidéo. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller checker la petite série FM. Ça me fait plaisir, j'y tiens à cœur. Et elle est réellement cool, bien montée par OkaMedia, etc. Bref, je vous la mets en petite... Euh... En petite flèche comme ça. Le prochain épisode sortira lundi. Le vlog sortira dimanche. Demain, normalement, c'est l'épisode 2 des 2 v 2 Exidar. La chaîne tourne à plein pot. J'espère que ça vous plaît. Pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine, les frères. Bisous. Et je retournerai sur World War 2. Hein. Skyros, il l'a fait avant moi. J'ai la haine. Je voulais retourner sur World War 2. Le Call of Duty, je t'aventure. Bref, bonne soirée.